Plus tard. Merci beaucoup. C'est la période de la question, euh, la période des questions, le chef de le, le, la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, bonjour. Et ma question s'adresse à la Première ministre. Malheureusement, nous tous, dans l'Assemblée législative, nous sommes reconnaissants de la tragédie qui a touché Stuart Klein. Coincé au Mexique, il n'a pu pas venir parce qu'il n'avait pas de lit d'hôpital disponible en Ontario. Mais lundi, la première a dit qu'il avait des douzaines des lits de soins intensifs dans le sud de l'Ontario. Cela inclut 32 à Toronto, 34 à Monténégare et 16 dans le sud-ouest. La première ministre a blâmé la Sura. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que la première ministre va admettre que c'était l'échec de son gouvernement et ne va pas passer la faute à d'autres? La première ministre, apprécié la question du député d'Enfant. Je vais prendre une seconde parce que c'est proche de la Journée internationale des femmes et j'ai remarqué qu'un groupe de mères somaliennes est là. Je veux les reconnaître. C'est des femmes qui ont perdu leurs fils, leurs enfants dans des incidents violents. Je veux juste reconnaître et remercier de travailler, de travailler avec nous pour trouver des solutions. Monsieur le Président, je reviens à la question du député d'en face. C'était une tragédie, Monsieur le Président. Pas de, il n'y a pas de doute, je l'ai reconnu. Et mes condoléances les plus profondes au, au, à la famille, aux amis de ce monsieur, je peux imaginer que c'est difficile pour eux. Ce que j'ai dit en réponse à la question plus tôt dans la semaine, qu'il y a des questions quant au fait qu'il y a un manque de communication entre la compagnie d'assurance et le réseau de santé, et je vais revenir dans la question complémentaire. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. Les explications de ce gouvernement. Ne tiennent pas. Je vais vous lire une citation. Et je cite Nathalie Merra, directrice générale de la Coalition ontarienne de la santé à Diaz, au programme de la CBC London Morning, mardi de matin. J'achète pas ça. Fin de citation. Mera a dit qu'en dépit de ce que la première ministre a dit à chaque grand hôpital en Ontario, qui peut traiter des maladies complexes. Elle, elle fonctionne à 100 ou plus haut de capacité. Et London est souvent beaucoup plus haut que 100 Ça veut dire que chaque lit est pris. Fin citation. Le problème, c'est que les libéraux ont éliminé beaucoup de lits d'hôpital. Monsieur le Président, est ce que la première ministre blâme les compagnies d'assurance de ces réductions et des fermetures de lits? La première ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, on a reconnu de façon répétée que l'ouverture de 1 200 nouveaux lits était nécessaire parce qu'il y a des difficultés, en particulier à cette époque, pendant l'époque de la grippe, la saison de la grippe, et donc on a ouvert 1 200 lits, c'est l'équivalent de six hôpitaux communautaires. On reconnaît qu'il faut faire davantage, mais le fait est qu'au moment où il y a eu cette situation, il y avait des douzaines de lits dans, à la province qui étaient disponibles. Ce que je dis aux députés d'en face, et les commentaires sur cette situation, qu'il y avait des lits disponibles. Et il y avait une compagnie d'assurance qui apparemment travaillait pour essayer de chercher quelle était euh, le, la déconnexion. Il faut résoudre cette lacune parce qu'il y a quelque chose qui a été perdu entre la traduction, entre ce que la disait et ce qui se passait dans le système parce que les lits étaient disponibles. Question complémentaire finale. Je reviens à la première ministre. ce gouvernement est au pouvoir depuis 15 ans triste. C'est pas la faute d'autres gens. C'est clairement interruption du président. Alors, s'il vous plaît, Merci. Merci. Le député de Tobacco-Nord et Néphine Carlton. À l'ordre, s'il vous plaît. Et ça me pousse à aller vers les avertissements. Ce n'est pas la faute d'une autre personne, c'est entre les mains du gouvernement libéral. Nathalie Mera a dit... La semaine dernière, la nouvelle ministre de la Santé a dit qu'il n'y a pas eu de réductions dans la santé. Et Je cite clairement, elle n'a aucune idée. L'Ontario a réduit et fermé des lits d'hôpitaux plus que toute autre province. Ils n'ont pas écouté pendant 15 ans et personne ne devrait pas passer parce que la famille de Stuart Klein passe. Est-ce qu'ils vont clairement admettre que ce gouvernement a réduit des lits d'hôpitaux et qu'il y a une crise dans le système? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face était, essaie de parler de problème d'engorgement dans les hôpitaux, qu'on reconnaît, on l'a évidemment euh, reconnu, c'est pourquoi on a ajouté 1 lits, l'équivalent de six hôpitaux de taille moyenne. On a fait cette annonce à l'automne pour le parler, dire que c'est la même chose que cet euh, événement tra tragique, ça ne rend pas service à qui que ce soit. Non seulement il y avait des lits disponibles, mais en particulier en, en ce qui a trait à cette personne, le dé, des déficits neurologiques, et il y avait quatre lits de soins neurologiques critiques à Toronto, à l'hôpital Western, qui pourraient aider cette personne. Si on avait eu des discussions entre les médecins au Mexique, des médecins ici, réponse, interruption du président... On a un millimètre des avertissements. Conclusion, s'il vous plaît. Pour en conclusion, les lits étaient disponibles. Il faut améliorer la communication dans ces problèmes de rapatriement. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Nous savons que la vie est plus chère sous ce gouvernement libéral. Ils font souffrir les gens et font facture à chaque chance qu'ils ont. Hier, le directeur de la responsabilité financière a souligné un autre exemple. Les prévisions de la province qui vont avoir 2,9 milliards de dollars de frais de service en 2017 18 C'est une augmentation de 8 par rapport à la période précédente et moyenne euh, plus haute que le, euh, la moyenne de 6,5 entre 2011 et 2017. C'est 45 plus de recettes des frais et, euh, depuis 2011. Il n'y a pas un frais que ce gouvernement ne veut pas augmenter pour rendre la vie plus chère pour les Ontariens et Ontariennes. Merci la présidente du Conseil des Trésors. Merci. Je veux remercier le député d'en face pour sa question. On veut remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport. Et on apprécie le, la relation qu'on a avec ce directeur. Et on travaille de proche dans beaucoup de choses et les frais de service font partie. On va s'assurer que les coûts des programmes et des services que les Ontariens ontariennes veulent soient couverts et ceux qui bénéficient des services payent pour ces services. Mais il faut faire un équilibre approprié entre recouvrement des coûts et l'abordabilité, c'est exactement ce qu'on fait. La vérificatrice générale a applaudi récemment ses efforts et je sais que le député d'en face se préoccupe quant à l'abordabilité et nous aussi. C'est pourquoi on continue à travailler de façon productive avec le directeur et on remercie pour son travail. Merci. Question complémentaire Je reviens à la Première ministre. Cette année, les libéraux ont déposé cinq nouveaux frais et en plus de ces frais, les libéraux ont augmenté les tarifs de 90 nouveaux euh, frais, euh, par exemple, pour, euh, la, pour la chasse, pour la pêche, pour les permis de conduire, etc. Et ces augmentations sont au-delà de l'indice du prix du consommateur. Tout simplement, la vie devient plus chère sous ce gouvernement libéral. Euh, d'habitude, il vole la pierre pour donner à Paul, et Paul, d'habitude, c'est un initié libéral. Pourquoi est-ce qu'il continue à dépenser sur le dos des familles ontariennes? Et c'est une dépendance. Merci. Arrêtez la pendule. J'écoute avec beaucoup d'attention et on se rapproche euh, vers des accusations non parlementaires. Plus faire autre chose, éloignez-vous de ça. Le député de Lanark. À l'ordre, s'il vous plaît. Réponse la ministre. Merci, la ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. La ministre. Merci. Nous sommes en train d'étudier les conclusions de ce rapport pour faire en sorte que les Ontariens aient accès aux services rentables. C'est une question d'équité et de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. J'étais heureuse de voir que le rapport a indiqué que 66 des frais sont fixés à un taux inférieur au coûts d'exploitation, donc les services sont plus abordables. J'étais également heureuse de voir que le rapport de la vérificatrice générale de 2009 a indiqué que les frais ontariennes par habitant sont parmi les moins élevés au Canada. Et c'est la tendance d'aujourd'hui. En 2013, la vérificatrice générale a constaté que le gouvernement devrait récupérer des coûts. Lorsque c'est raisonnable et pratique, le ministère a déposé un rapport mis à jour à cet effet de l'année dernière et nous continuons de mettre l'accent sur la rentabilité des services dispensés aux ontariennes. Nous continuerons de travailler de près avec la vérificatrice générale. Complémentaire final à la première ministre, le directeur de la responsabilité financière nous a dit que le budget annuel de l'Ontario comprend une prévision en matière des recettes des frais de service, mais il ne comprend aucune liste des changements à ces frais. Nous savons que les frais seront à la hausse. L'histoire se reproduit et les libéraux veulent toujours davantage d'argent. Étant donné que l'élection s'en vient, les libéraux... Arrêtez la pendule. Nous en sommes aux avertissements. Je vais terminer. Étant donné que l'élection aura lieu d'ici quelques mois, les libéraux prendront tout l'argent pour faire davantage d'annonces. Le gouvernement fournira-t-il une liste des augmentations de frais Les Ontariens méritent savoir. Quelles seront les augmentations La ministre. La réalité, c'est qu'à l'échelle pas gouvernementale nous avons mis un terme à plusieurs frais là, au cours de notre transition vers des services numériques. Il y a 40 services offerts en ligne. Et donc, en, au printemps, les gens seront en mesure de renouveler leur carte de santé et leur permis de conduire en ligne. Donc, ils ré réaliseront des économies, les programmes seront... Euh, euh, plus conviviaux au sein de mon ministère, Monsieur le Président, nous avons gelé certains frais depuis une vingtaine d'années. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, il nous faut prévoir un équilibre. Nous devrions nous concentrer sur la récupération de coûts, mais je peux vous rassurer que ces services sont rentables et nous poursuivrons nos efforts à cet effet. Nouvelle question la députée de London West. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. L'institut de mise en forme cardiaque de London est un programme de, ré de réadaptation cardiaque qui sera fermé d'ici la fin du mois. Les patients du programme m'ont dit que, n'eût été ce programme à la suite d'une crise cardiaque, Il ne serait pas en vie. Cet institut. Permet aux patients non seulement de se rétablir à la suite d'une crise cardiaque, mais leur les aide à maintenir leur niveau de santé. La première ministre et sa ministre de santé ont défendu la fermeture de cet institut et ont dit que six mois de réadaptation est nécessaire et les preuves scientifiques ne disent pas le contraire. La première ministre défend elle cette explication. Le ministre des Affaires municipales vous est averti. Veuillez terminer votre question, s'il vous plaît. La première ministre défend elle cette explication de la fermeture de cet institut La première ministre. Merci de la question. Je sais que la ministre de la Santé va vouloir commenter. Permettez-moi de dire Étant donné que le réseau de la santé met en évidence les valeurs de notre province, et c'est une déclaration non partisane, nous savons tous que le réseau de la santé, que soutient notre population, met en évidence les valeurs canadiennes et ontariennes. Et donc, il doit être accessible à tout, pour tout le monde. Et il doit s'efforcer à maintenir la meilleure qualité. Dans chacune des domaines de ce réseau peu importe les affections des patients, et nous devrions adopter des mesures en fonction des données probantes. Nous devrions donc utiliser ces données pour éclairer nos pratiques. Sinon, Monsieur le Président, tout sera fait de manière aléatoire et donc le réseau n'aura aucune pérennité. Nous nous servons des, des données probantes. Question complémentaire. Merci. Non seulement est -ce il existe des preuves britanniques, mais hier, une étude ontarienne a été dévoilée selon laquelle plus les patients reçoivent du conditionnement, plus longue ils vivent. C'était un programme qui s'appelle Healthy Hearts à Goderich, qui en fait a utilisé le modèle de cet institut de conditionnement cardiaque. Selon un représentant du programme, le programme de London devrait être mis en valeur plutôt de fermer la première ministre. Pourquoi mettre elle un terme à ce programme qui a, beau, qui a aidé beaucoup de personnes et qui a inspiré la recherche fait innovante en matière de santé? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée Merci. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les ontariens aient accès aux meilleurs soins de santé possibles, y compris des services de réadaptation. Nous prenons des décisions en fonction des preuves scientifiques. Nous avons déposé des mesures pour mesurer les résultats qui n'ont pas été faits par le passé. L'hôpital à London a pris la décision de mettre un terme aux églionnages à ce programme, mais nous nous sommes certains que les patients auront accès au programme de conditionnement à l'hôpital Saint-Joseph's. L'hôpital Saint-Joseph's, comme la députée d'en face en est au courant, se concentre sur ses soins de rétablissement cardiaque. Il y, a, il y aura aussi des services offerts dans le cadre du programme de prévention cardiaque disponible à London. Complémentaire final. Bill Anderson, étant son combattant de la Seconde Guerre mondiale, il aura 96 ans cette semaine. Il ira au Nord pour célébrer son anniversaire en faisant de la pêche avec ses amis. Il a dit aux médias qu'il est membre de ce programme depuis 21 années après avoir euh, eu deux crises cardiaques et il ne serait pas ici parmi nous sans ce programme. Un grand nombre de personnes à London ont le même avis. Les preuves existent pour soutenir l'existence de ce programme. Pourquoi la première ministre n'offre pas le financement nécessaire pour faire en sorte que ce programme continue d'exister? La ministre de la Santé. Nous nous efforçons à simplifier le processus de transition. Par rapport aux données probantes, nous avons dit six mois de rétablissement cardiaque. Le Mayo Clinic ne recommande que trois mois. L'association du corps des États-Unis recommande trois mois. Et l'échelle provinciale, nous offrons une période de six mois. Est-il important de favoriser la mise en forme, d'avoir une saine mode de vie Absolument. La députée a parlé du programme Healthy Hearts de Goderidge. C'est un programme à Goderich, dirigé, dirigé par la YMCA. Donc, c'est un environnement beaucoup plus approprié. C'est quelque chose qui reçoit un financement continu de la part des participants du programme. C'est tout à fait approprié et c'est ce, après des services de réadaptation de rétablissement cardiaque. C'est comme ça que nous devrions fusionner des programmes. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la première ministre. Rachel est adjointe en éducation du conseil scolaire de Waterloo. Elle est très préoccupée de la violence qu'elle voit dans son école. En fait, elle a été, elle a fait l'objet de violence elle-même. Récemment, on lui a déchiré les cheveux, cheveux et elle a reçu une claque dans la figure. Donc ce n'est pas quelque chose de particulier, les, les écoles ont besoin de davantage de personnel et davantage de ressources pour que les élèves aient accès aux ressources nécessaires. Pourquoi la Première ministre refuse-t-elle d'offrir les ressources nécessaires à ces professionnels en éducation La ministre de l'Éducation je remercie la députée d'en face de cette question importante. Vous savez, Monsieur le Président, la violence dans les écoles est inacceptable. Je tiens à vous dire que j'ai eu beaucoup de discussions à cet effet. Et donc je veux que les ontariens comprennent que nous prenons très au sérieux ce défi et c'est une priorité dans le domaine de, de l'éducation. Bien entendu, les écoles doivent être sécuritaires, inclusives et accueillantes. Nous sommes au courant du défi auquel nous devions faire face. C'est pour ça que cette année, nous avons fait un investissement de 223 millions de dollars qui, qui vise à embaucher davantage de travailleurs du domaine. C'est pour soutenir l'éducation spéciale et ce n'est qu'une étape, étape de notre plan. Mais je voudrais vous dire que nous, notre plan comporte plusieurs volets. C'est une, une, un domaine prioritaire. Question complémentaire, madame la ministre, neuf enseignants sur dix ont vécu du harcèlement et de la violence en salle de classe. Les enseignants de ma circonscription sont préoccupés du stress auquel ils font face à tous les jours. Rachel m'a dit qu'elle a du mal à dormir en raison de cette violence. Elle est préoccupée de la prochaine journée scolaire. Elle est préoccupée des intérêts de ses élèves et sans davantage d'aide individuelle, ses élèves n'auront pas de réussite scolaire. Quel est le plan de la première ministre du gouvernement pour faire en sorte que chacun des élèves, chacun des enseignants, puisse se rendre à l'école sans avoir peur de faire face à la violence en salle de classe? La ministre de l'Éducation, Merci. Je voudrais remercier la députée en face de cette question. Et en enfin, fait, nous sommes en train d'élaborer un plan. Et nous sommes en train d'élaborer plusieurs plans. Nous avons déterminé que certains outils étaient nécessaires, donc nous avons fait un investissement de 223 millions de dollars. Et en enfin, fait, nous poursuivons notre étude de cette question. Nous avons un groupe de travail. à cet effet, je collabore avec le ministre du Travail quand nous savons que ces soutiens sont nécessaires, donc ce ne sont pas que des paroles. Enfin, nous sommes sur le terrain à tous les jours, voici certains sont les éléments. Nous avons investi 6 millions de dollars pour créer des programmes pour soutenir le personnel. Dans le cadre du groupe de travail, nous élargirons l'accès à l'information, nous améliorerons le rôle du ministère du Travail, nous simplifierons les exigences en matière de signalement. Et donc, les enseignants nous ont dit qu'ils ont besoin de ces, ces choses. Complémentaire final. Les plans ont besoin de financement et le financement doit être alloué aux salles de classe. Ceci doit se produire dans cette province. Le bilan du gouvernement libéral quant aux écoles publiques n'est pas excellent. Les écoles de l'Ontario font face à une arriérée de 15 millions de dollars pour maintenir nos infrastructures scolaires. Les parents sont stressés car les ressources n'existent pas pour les enfants ayant des troubles développementaux. Il y a de plus en plus de stress et les conditions d'apprentissage sont des conditions de travail. Le fait que le gouvernement ne revoit pas la formule de financement, comme il l'a promis, c'est que nous avons un réseau qui stresse nos élèves, nos enseignants et nos parents. La première ministre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accordé une priorité à l'éducation publique en Ontario? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. La ministre. Merci. Encore une fois, je tiens à dire que nous prenons très au sérieux ce défi. La violence en salle de classe est inacceptable. et Nous sommes en train de mettre en place plusieurs volets de notre plan pour offrir les soutiens nécessaires. Nous étudions les autres soutiens nécessaires en collaborant avec le ministère du Travail. Il, y a, il existe un groupe de travail à cet effet. Est Merci, Monsieur le Président. Nous faisons des investissements historiques dans l'éducation car nous comprenons à quel point il est important d'avoir des environnements d'apprentissage sécuritaire. Nouvelle question, député d'Elgin, Middlesex-London. À la ministre de la Santé et des soins de longue durée, l'Ontario fait, fa fait face à une crise d'opioïdes. Les, les familles ont perdu des êtres chers et des milliers de personnes sont touchées par la toxicomanie. Le gouvernement n'agit pas. Et ce matin, le gouvernement a essayé de cacher les statistiques portant sur cette crise. Il y a eu une augmentation de 52 des décès reliés aux surdoses et une augmentation importante d'hospitalisation. Le gouvernement n'a pas très bien réagi à cette crise. Et les statistiques en font preuve. L'ancien ministre de la Santé n'a pas réagi à cette crise. Donc la nouvelle ministre répondra-t-elle à cette crise euh, de manière appropriée La ministre de la Santé, nous devrions comprendre que toute vie perdue dans cette crise est une tragédie qui aurait pu être évitée. Nous nous sommes engagés à lutter contre cette crise en matière de santé publique. Nous investissons de 222 millions de dollars pour lutter contre ce fléau. Nous élargirons, élargirons les services de réduction des méfaits, nous engageons davantage de personnel et nous améliorerons les accès aux services pour les personnes ayant des dépendances. Ce matin, nous avons dévoilé les statistiques du coroner en chef qui sont très troublantes. Il y a eu 1053 décès reliés aux OPSC en Ontario entre janvier et octobre 2017, comparativement à 694 lors de la même période en 2016. C'est donc une augmentation de 52 Question complémentaire à la ministre. On est au courant de cette crise à l'ouest du Canada depuis longtemps, mais le gouvernement en Ontario a choisi de ne pas adopter des mesures pour protéger les Ontariens. L'ancien ministre de la Santé et le gouvernement n'ont pas réagi de manière appropriée à cette crise. Selon Alan Carter, il y a un problème de signalement de données. En Colombie-Britannique, il y a une meilleure collecte de données. Les statistiques du gouvernement concernant ces décès ne sont pas correctes. Pourquoi est-ce que les données sont si, ne sont pas mises à jour et pourquoi est-ce qu'il y a... Est-ce que le signalement se fait de manière si lente La ministre, cette accusation est tout à fait insultante. J'ai rencontré le coroner en chef hier. Ces statistiques sont tout à fait exactes et sont très troublantes. Et c'est pour ça que mon prédécesseur, le 4 octobre 2017, a annoncé la création d'une équipe d'intervention à cet effet. Cette équipe tient des réunions régulièrement. Il y aura une stratégie qui s'attaque à tous les éléments de ce problème. Et ce plan fait partie de notre plan en matière de santé mentale. Donc toute occasion de prévenir ces problèmes qui entraînent la dépendance sont très importantes. Nous mettrons en place aussi des programmes de prévention d'overdose. Bien entendu, le député d'en face est au courant du programme entamé à London. Donc je voudrais savoir pourquoi les députés d'en face n'ont rien dit quant au site d'injection supervisée, à la réduction des méfaits et n'ont rien dans leur plafond portant sur les. Veuillez vous, vous asseoir. Veuillez vous, vous, vous asseoir. Nouvelle question. Député d'Agoma, Manutolin. Pour la Première ministre. Le 25 février, l'autoroute 17 a été fermée entre trois et White River. Et une autre route à Chapelot a été fermée parce qu'il n'y avait pas de déneigeuse. Un grand homme était en panne. Et l'entrepreneur ne faisait pas de réservation sur les déneigeuses et la personne. J'ai parlé à une personne qui connaît bien le bilan. Par... Je lui ai parlé ce matin à première ministre et elle a parlé d'un incident. Hier, et elle demandait à la PPO de contacter le prestataire de services avec des déneigeuses, du sel et du sable. Quelqu'un de Manitoulin m'a dit qu'il y a eu un incident sur une route de les Première menace suffisante, suffisant. Il suffit quand elle le gouvernement on va corriger l'entretien des cours des routes d'hiver dans le nord de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier. Premier ministre, le ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. Merci de la question sur un enjeu important, c'est-à-dire l'entretien des routes en hiver. Nous allons continuer à travailler pour s'assurer que les routes, les autoroutes, sont nettoyées à l'échelle de l'Ontario qui sont sécuritaires. L'entretien des routes d'hiver améliore la situation et les conditions routières. Nous avons pris des mesures en améliorant le site Web, y compris une fonctionnalité sur les conditions de routi routière en hiver. Je suggère aux députés qu'ils donnent de l'information aux commettants. Nous avons augmenté l'utilisation de liquides anti-glaçants. Intervention du président. Veuillez conclure, nous avons fourni davantage d'équipements dans des endroits clés, y compris 52 pièces d'équipement pour s'assurer l'entretien des croix des routes. L'entrepreneur a utilisé Transfield, avant de changer son nom, après le scandale des droits de la personne. À dû payer des sanctions à sous sainte marie et dans la région d'Algoma la semaine dernière après Hyundai sur l'autoroute 631 il a mis une déménageuse bien que ce soit insécurité. Il y a eu une panne mécanique et finalement la lame a, a frappé euh, la cabine de l'équipement et le nom qui change comme ce genre d'entrepreneurs est concerné par les profits et non la sécurité du public et des employés. Quand est-ce que la Première ministre de retourner l'entretien des routes en hiver dans les mains du public? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Ministre, merci. Merci, Président. La priorité est de s'assurer que nous avons de l'équipement en, bon en bon état et de s'assurer que les, les charrues sont nécessaires. Nous avons cette entreprise à dispenser des services d'entretien. Notre sécurité est la priorité. Nous allons continuer à travailler au cours des dernières années pour s'assurer que les services d'entretien sont durables et donnent les meilleurs résultats possibles pour le public. Ainsi, il y a eu un, un nombre d'améliorations à l'entretien des services routiers en arrière. Nous allons de l'avant avec un nouveau contrat pour améliorer la sécurité. En tant que ministre des Transports, la priorité est de s'assurer que le public peut retourner à la maison en sécurité. Nous allons continuer de travailler avec les entrepreneurs, que l'équipement est en bon état et qu'on continue à dispenser les services nécessaires à la population. Député de Northumberland County West, ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Dans le mandat de ce ministère, la diversité, la diversité des échanges est important et essentiel à la prospérité de l'Ontario. Les mesures prises d'exportation peuvent être intimidantes. L'Ontario a créé des séminaires d'exportation pour aider les nouvelles entreprises à exporter leurs produits, à identifier des, po des possibilités et des directives dans le développement d'entrées de marché. Ces séminaires ont augmenté l'empreinte de l'Ontario pour identifier de nouveaux marchés dans le monde. Jeudi, le ministre du Travail international va rencontrer le ministre responsable des Autochtones et pour les entreprises autochtones pour améliorer les capacités d'exportation des entreprises autochtones. Est-ce que le ministre peut échanger avec la Chambre cet événement essentiel? ministre du Commerce international. Je voudrais remercier le député Northumberland Quinty West. Oui, il a raison, oui. Demain, nous avons un séminaire avec les entreprises autochtones. Ces entreprises sont stables, sont importantes pour l'économie de l'Ontario. Et en raison de la diversité des échanges commerciaux de l'Ontario, cela est important. Le premier séminaire va dispenser des services aux entreprises autochtones à exporter leur empreinte à l'international. Moi et d'autres députés de Willowdale participeront à cet événement l'après-midi. Demain, les, un grand nombre d'experts autochtones vont parler de leur expérience et de leur succès et des obstacles à l'exportation de leurs produits. Et pour moi, j'ai confiance maintenant qu'on peut faire davantage, complémentaires. Merci, ministre, pour votre réponse. L'économie de l'Ontario est en position de force. Au cours de la dernière année, nous avons créé 125 800 emplois. Le taux de chômage est à 5,5, le plus bas en 17 ans. Et avec une augmentation du PIB depuis 17 mois, le gouvernement s'engage envers l'équité et d'égalité pour tout l'Ontarien Il veut s'assurer que tous les Ontariens participent à l'économie forte de l'Ontario. C'est un autre événement qui est la preuve que notre gouvernement appuie les entreprises autochtones et leur expansion. Est-ce que le ministre peut parler davantage de cet événement, qui est un effort de la part du gouvernement pour encourager les entreprises autochtones à l'économie? ministre des responsables des Autochtones et de la réconciliation. Le commerce international est important pour l'Ontario. Ça fait partie de la croissance des entreprises, quelle que soit leur taille, et à cet égard, les partenaires autochtones sont intéressés à exporter leurs produits ils veulent améliorer la littératie des entreprises. Et le rapport du Conseil des entreprises autochtones ont davantage de revenus depuis 2010. Et avec cette croissance, cette croissance indique la possibilité de bénéficier des entreprises qui ont accès à des marchés plus importants, y compris l'international, grâce à ce genre d'événement et à cette initiative à la hauteur de 650 millions de dollars de crédit. Pour le développement économique des autochtones, nous encourage les possibilités autochtones. Intervention du président. Nouvelle question. Député de Harley Burton, Brock. Ma question s'adresse à la ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire. 175 reviendra en chambre aujourd'hui après quelques jours en débat en comité, malgré certaines préoccupations de la part des présentateurs, y compris les associations de police. Ce gouvernement veut bulldozer l'adoption de ce projet de loi avec une motion d'attribution de temps qui limite l'intervention de l'opposition et nous donne une heure pour débat. En troisième lecture, c'est encore un autre exemple de, du gouvernement libéral qui refuse la démocratie en cette Chambre. Pire encore, le gouvernement et l'attaque des agents de police et du personnel civil pourquoi ce gouvernement a choisi d'ignorer les préoccupations importantes exprimées par les associations de police concernant le projet de loi 175. Je voudrais féliciter la députée de cette question. En fait, cela nous per me permet d'appeler la loi sur la sécurité en Ontario qui représente la plus grande transformation dans la sécurité communautaire depuis 25 ans. Ce projet de loi est adopté. Il créera des euh, communautés sécuritaires et des services de police bien ciblés. Ce n'est pas un projet de dernière minute. Ce projet de loi a nécessité cinq ans. Nous avons tenu des audiences pour un Ontario plus sécuritaire. Intervention du président. Réponse. Et hey, Monsieur le Président, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires communautaires. Nous avons écouté leurs préoccupations. Intervention du Président. Merci. Je me lève, vous vous asseyez. Pourquoi? Pourquoi vous ne me voyez pas? C'est parce que vous ne parlez pas par la présidence que vous êtes censé faire. Complémentaire, Monsieur le Président, de retour à la ministre, la réalité est la suivante. Même le gouvernement, votre gouvernement a déposé 230 amendements à son propre projet de loi. Et vous savez quoi? Et aucun amendement ne tient compte des préoccupations de l'association des policiers. Et cette association a été très claire concernant le projet de loi du gouvernement lorsqu'il a fait un tweet, un autre un projet de loi contre les services de maintien de l'ordre. Et il exerce, il a exprimé son épris. Ma question à la ministre, pourquoi le gouvernement pourquoi est-ce que le gouvernement n'admettra pas? C'est un manque de respect de la part de l'association. Alors, pardon envers l'association des corps de police. Veuillez vous asseoir. À Intervention du président. Mettra-t-il mettra pas Il n'est jamais trop tard pour euh, donner des avertissements. Minister. Ministre. Monsieur le président. You know, vous savez quoi cela illustre bien tous les acteurs du milieu et au cours des dernières années que nous écoutons. Voilà pourquoi, parce que nous avons écouté les collectivités locales, on savait que le dépôt du ce projet de loi, j'étais très clair depuis le début, n'était jamais la ligne d'arrivée d'intervention du président. Président Edward Hastings, vous êtes averti. Minister. Ministre, vous savez quoi? Les gens, les gens ont parlé avec passion au cours de cette discussion. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début de notre démarche dans la création. Intervention du, pré Intervention du président, Ketchenek-Conestoga, vous êtes averti. Si j'entends un autre commentaire, je vais passer à nommer des noms. Monsieur le Président, c'est le début de la refonte pour la première fois. Lorsqu'il y aura un plan de sécurité communautaire, nous sommes la première nation où les gens auront accès à des services de police. Nouvelle question. Uh, député d'Hamilton-Martin, ma question s'adresse à la première ministre. Les hôpitaux d'Hamilton sont sursaturés. À cause des coupes du gouvernement, les patients sont traités dans les couloirs. Maintenant, le nombre de fois où les ambulances ne sont pas disponibles augmente. En janvier, il y a eu 31 cas zéro, lorsqu'il n'y a eu seulement aucune ambulance dans toute la ville. C'est le taux le plus élevé en cinq ans. C'est inacceptable. Les gens qui ont besoin d'une ambulance ne devraient pas avoir ou se préoccuper qu'il n'y aurait pas d'ambulance le moment nécessaire. Pourquoi la première ministre ne fait rien à cet égard pour diminuer le nombre de cas de zéro pour s'assurer que les ambulances sont toujours disponibles le cas géant? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous comprenons la situation, que c'est grave et que les ambulances sont nécessaires pour dispenser des soins d'urgence aux patients. Et en tant que commissaire dans la région de York, j'étais responsable des services d'urgence. Voilà pourquoi la province a fourni un financement aux infirmières pour euh, décharger les ambulances le plus rapidement possible. Cette année, nous avons fourni un million de cartes à la ville d'Hamilton, un, une équipe d'infirmiers et d'infirmières pour prendre en charge les patients. À l'arrivée à l'hôpital, nous avons un partenariat avec Hamilton et d'autres services d'urgence et d'autres hôpitaux. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Notre ville augmente, la population vieillit, il y a une demande de croissante en matière de services d'ambulance. Le gouvernement a coupé. 132 millions de dollars pour l'hôpital Sciences humaines. Les patients sont traités dans les couloirs. Les ambulanciers qui font un travail excellent jour le jour attendent à l'hôpital au lieu d'intervenir. Les conseillers municipaux demandent au gouvernement de, de commencer le financement des nouveaux services ambulanciers nécessaires. Le moment est venu de la part du gouvernement de, de mettre fin aux coupures et de donner aux hôpitaux le financement nécessaire et d'arrêter de, de refiler et retarder la prise en charge des patients lorsque les ambulances arrivent à l'hôpital. Pourquoi n'écoutez-vous pas la population et de corriger la situation entraînée par vos coupes, ministres je ne comprends pas à savoir si la députée obtient ses chiffres. On travaille en étroite collaboration avec les airlists locaux. Nous avons donné à l'hôpital 7 millions de dollars en augmentation de financement. Ils ont reçu 33 nouveaux lits et d'autres endroits et 35 lits supplémentaires pour augmenter l'accès aux soins. La semaine dernière, J'étais à Hamilton pour annoncer 138 nouveaux lits à Hamilton. Cela va permettre de trouver des soins alternatifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ambulanciers. Nous allons continuer à travailler avec les, hô les hôpitaux pour être intervenir selon les besoins nécessaires maintenant et à l'avenir. Merci. Nouvelle question, député de Barrie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ministre, la violence genre est trop répandue dans la société. C'est jamais acceptable. C'est jamais OK. Nous savons tous qu'il faut être en sécurité à la maison, à l'école et au travail. Je suis très fier des, des positions du gouvernement pour investir 232 millions de dollars pour lutter contre la violence genrée. Le gouvernement n'est pas n'est pas le premier à intervenir. En 2016, nous avons établi un plan d'action à cet égard, que nous un plan historique pour protéger les travailleurs. Nous avons établi une équipe de mise en œuvre pour intervenir lorsqu'il y a une plainte d'harcèlement sexuel. Nous avons fait des enquêtes 1400 1 400 plaintes nous envoie un message très clair, que cela est inacceptable. Qu'est-ce que vous faites pour s'assurer que les femmes soient en sécurité au travail? ministre du Travail, merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Barry pour sa question. Tout et chacun dans la province devrait être en mesure d'aller au travail, qu'il sera en sécurité et qu'il sera de retour à la maison en sécurité. Je suis très fier de la position du gouvernement à cet égard. Lorsque nous avons adopté le projet de loi 148, c'était créé un nouveau programme de congé pour les personnes concernées par la violence sexuelle. Ces personnes auront 17 semaines de congés, dont cinq seront payées. C'est très important que les survivantes et leurs familles aient le temps et l'appui nécessaire alors qu'ils gèrent cette situation et cela leur permet. C'est difficile de comprendre comment les conservateurs puissent voter contre ce projet de loi, comment ils peuvent refuser leur commettants aux femmes et aux hommes qui ont besoin de cette protection. Ils devraient avoir honte. Complémentaire. Merci, ministre. Lorsque je regarde dans la chambre, je vois que nous, qu'il y a tant de femmes qui travaillent pour les collectivités et pour l'Ontario. Je suis très fier et un, de représenter toutes ces femmes dans ma circonscription de Barrie. Les femmes sont présentes partout dans tous les secteurs à l'échelle de la province. Cependant, malgré notre participation à la main d'œuvre, il y a des obstacles au travail qui empêchent la pleine participation des femmes au milieu du travail. Particulièrement, les femmes gagnent 33 de moins que les femmes et l'écart est encore plus important chez les femmes racialisées et les femmes avec un handicap, le moment est venu de combler cet écart. Le moment est venu d'avoir un plan général qui reconnaît et que l'habilitation n'est pas universelle. Qu'est-ce que vous faites pour combler l'écart salarié entre les hommes et les femmes? Merci à la les quatre dernières années, il y a eu les parties prenantes des groupes de défense, des ressources humaines avec les publics, à savoir comment aller de l'avant sur les écarts dans la parité entre les genres en ce qui concerne le revenu. Et hier, nous avons annoncé la prochaine étape, les lois qui vont réduire les obstacles aux femmes et aux filles de participer dans l'économie. Par contre, les partis d'en face ne pensent pas que c'est une priorité. Ils tentent de remettre à plus tard le débat sur ces, euh, cet enjeu très important. Et les femmes dans toutes les circonscriptions de cette province méritent mieux. Les Ontariens méritent mieux. Nous bâtissons un Ontario qui est plus juste, qui est plus équitable. Ils devraient avoir honte. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Sound, muskoka Merci, Monsieur le Président. Ma question est à, à la ministre des Richesses naturelles et dans le domaine de la foresterie. Le cadre réglementaire va venir à échéance au mois de juin. Il y a plusieurs emplois qui pourraient être compromis, plusieurs emplois et des collectivités telles que les Premières Nations dépendent sur ces emplois. En janvier, le ministère a reconnu qu'ils n'ont pas eu de consultation adéquate avec les municipalités et les Premières Nations. Le ministre est en train de proposer une prolongation de deux mois pour le cadre réglementaire pour qu'il y ait des consultations avec les parties prenantes. Donc, ma question est ce que, qu est -ce que le gouvernement a fait pendant cinq ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu à la dernière minute avant même d'avoir des consultations ils ne sont même pas passés aux actes pour défendre ces emplois. Ministre, merci, Monsieur le Président, merci de la question. Nous sommes très ravis de cette prolongation de deux ans qui est là pour mettre en œuvre un comité de consultation pour trouver des, problèmes, des solutions concrètes. À ces enjeux, j'ai parlé aux parties prenantes dans la foresterie. Ils sont encouragés par tout notre travail pour trouver des solutions avec la loi des espèces menacées et des forêts et de l'exploitation des forêts. Les, la foresterie, c'est très important pour les emplois, mais nous devons aussi reconnaître que nous avons besoin de biodiversité. Et nous devons protéger l'environnement. La foresterie. Et euh, d'accord. Ils veulent s'assurer que la forêt euh, puisse bien euh, représenter la biodiversité en Ontario et qu'elle qu se porte bien. C'est pour cette raison que le comité consultatif trouvera des solutions pragmatiques au débat. Député de Huron-Bruce, merci, Monsieur le Président. À la Première ministre, plusieurs industries euh, dans la forêt sont de la propriété des Premières Nations. Ils ont besoin de développement. Les Premières Nations ont besoin d'emplois de, dans leur collectivité près de chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent planifier à l'avenir quand ils ne savent pas comment on va réglementer ces industries? Le cadre a été prolongé au 5 mars quatre mois avant l'échéance de ce cadre réglementaire. Si le gouvernement prétend s'occuper du bien-être des Premières Nations, pourquoi est-ce qu'ils font en sorte que c'est plus difficile pour les Premières Nations de créer des emplois pérennes? À la ministre, je pense qu'avec l'engagement des Premières Nations de continuer de travailler avec le ministère et avec ce panel pour trouver les solutions pour réconcilier la loi sur les espèces menacées ainsi que la bonne gestion des forêts. Et c'est clair, ça existe. Et je pense que le panel qui va travailler pendant les deux prochaines années va nous permettre d'avoir des solutions concrètes pour trouver une solution au débat. Je, les emplois euh, sont protégés dans ce contexte. Les, euh, les collectivités autochtones font partie de ce panel et c'est important qu'on reconnaisse qu'on veut trouver une solution qui sera durable. On veut protéger les espèces menacées de trouver des solutions qu'on doit reconnaître qu'il y a un équilibre entre la protection du, de la biodiversité et d'assurer euh, le développement économique pour le Nord et pour les peuples autochtones. Nouvelle question, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Ce matin, j'ai accueilli dans cette assemblée euh, sept enfants de la huitième année qui sont ici pour Militer pour une stratégie de prévention du suicide. Une de leurs premières recommandations, c'est d'avoir un, un, des cours de, en santé mentale qui sont selon les ressources euh, euh, disponibles. Girl Lalonde a dit que les filles euh, forcent la main aux enseignants et aux euh, décideurs de réduire les écarts dans le système, qu'il y ait une plus grande cohérence dans toutes les écoles en ce qui concerne les compétences et les, le bien-être en santé mentale. Est-ce que la Première ministre va écouter ses filles et va mettre en œuvre un programme euh, de, de cours en ce qui concerne la santé mentale? Merci, M. le Président. Et Je sais que la ministre de l'éducation va vouloir euh, commenter durant la complémentaire, mais je voudrais remercier ces filles pour tout le, leur militantisme. C'est très important. Nous en, euh, sommes près de la, jo la journée euh, des femmes et ils soulèvent un enjeu qui est si important pour eux et c'est très bien de les voir faire. Euh, Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec ces jeunes leaders, que l'importance de prévenir le suicide, c'est une priorité, c'est quelque chose qu'on doit faire, particulièrement dans le domaine de la promotion de la santé mentale, ainsi que dans la détection précoce des problèmes de santé mentale et de dépression. Et c'est pour cette raison que notre programme de, en, en éducation physique a été mis à jour. C'est important qu'il fasse partie euh, du programme scolaire et nous sommes d'accord qu'on doit euh, traiter de euh, ces enjeux dans tous les âges dans nos écoles publiques. Complémentaire, Austin et Echo, la voix des des, euh, de l'Association des fiduciaires des étudiants, ont eu des consultations avec les étudiants partout dans la province. La, leur plateforme recommande aussi la prévention de programmes euh, pour les, de prévention du suicide et d'aide aux troubles de santé mentale. Et l'OUSA a exhorter le gouvernement qu'il y ait plus de gestes posés pour la, la santé mentale. Eux, ils ont recommandé un programme scolaire qui comporte des cours sur la santé mentale et des systèmes d'intervention de, précoce. Si la ministre n'écoutera pas, et le, les étudiantes, est-ce qu'elle va écouter de OUSA et ECO et toutes les différentes organisations et associations des collèges en Ontario et va mettre en œuvre un programme scolaire obligatoire en ce qui concerne la santé mentale dans toutes les écoles de l'Ontario? Ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député d'en face d'avoir soulevé cet enjeu très important. Et je voudrais aussi remercier. Les, le groupe de, pour leur militantisme et de, euh, de se faire entendre ici, à Queen's Park. Ça m'a fait le plaisir euh, de les avoir rencontrés plus tôt. Et je vais vous dire, comme je l'aurais dit, lorsqu'il s'agit du suicide des, des jeunes et de toute personne dans la province, c'est quelque chose de tragique. Et nous devons faire tout ce qui est possible pour non seulement prévenir, mais aussi de mettre en œuvre tous les outils les ressources pour aider les jeunes personnes. Et nous sommes engagés à le faire en tant que gouvernement. Je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Nous nous concentrons sur la promotion de la santé mentale, la détection précoce, et aussi de s'assurer qu'il y a les soutiens et toute l'aide nécessaire lorsqu'il y a des problèmes de santé mentale et de dépendance. Nous l'avons mis en œuvre dans le programme scolaire de la première année à la douzième année. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la mi ministre de la Culture, des, euh, du Tourisme et des Sports. Les festivals en Ontario attirent des touristes et euh, créent des emplois et génèrent beaucoup de recettes économiques. Je suis content de faire partie d'un gouvernement qui appuie ces initiatives dans ma propre collectivité de Davenport partout en Ontario. Aussi, euh, le soutien du gouvernement envers ces un festival permet d'avoir plus de, de vitalité économique. C'est pour cette raison que je suis fier de poser la question à la ministre au sujet d'une annonce qu'elle a faite dans ma circonscription dans, ce matin, en ce qui concerne célébrer le programme Célébrer Ontario, et comment ça va réunir les gens et de permettre d'attirer plus de touristes à la ministre, est-ce que vous pourriez dire aux membres de cette Chambre de donner plus de détails au sujet de ce que vous avez annoncé ce matin et comment ce programme aura un impact sur notre, euh, nos collectivités? Ministre de, du Tourisme, de la Culture et des Sports, je voudrais remercier la députée de Davenport. Nous étions au Centre de théâtre ce matin pour le Festival de Toronto. C'est le Festival de d'humoristes. Ils peuvent prendre jusqu'à 12 jours pour présenter ces différentes présentations d'humoristes. Ça existe depuis 2005 et ça célèbre la, euh, la tradition théâtrale de, des humoristes. Nous sommes fiers de, de financer sur cette initiative. Ça de tous les festivals partout en Ontario. Ça permet d'attirer plusieurs touristes partout en Ontario. Les gens visitent, restent et ils dépensent de l'argent. Donc, j'ai hâte de parler plus au sujet de célébrer Ontario durant la complémentaire. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. Plusieurs des festivals et des événements tels que celui-ci ont un impact positif sur la scène culturelle en Ontario. Le soutien de 2018 veut dire que les organisateurs peuvent augmenter le nombre de programmes et des activités et peuvent offrir de nouvelles expériences qui attirent encore plus de touristes et attirent plus d'investissements de la part des touristes. Je sais que ça va avoir un impact positif dans tous les coins de la province en 2018, tels que les foires de boissons et de, de nourriture, des événements qui nous euh, enseignent au sujet de notre héritage et de notre diversité culturelle, nous allons tous profiter des de, de dépenses des touristes. La ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur l'impact économique de Célébrer Ontario que cela aura cet été? À La ministre, merci, M. le Président, merci à la députée de sa question. Célébrer Ontario a eu beaucoup de succès par le passé. Chaque dollar... Génère presque 21 de dépenses par les visiteurs. Ça crée plusieurs. Ça l'appuie plusieurs emplois et plusieurs millions de revenus. C'est pour cette raison que nous investissons 20 millions de dollars pour 328 festivals et des événements. C'est le plus grand nombre dans l'histoire de ce programme. Ça va avoir une incidence dans les petites et moyennes collectivités. Ça va permettre d'alimenter plus de revenus dans les dans notre tourisme et qui génère 32,5 milliards de dollars annuellement. On va appuyer 190 événements dans les régions rurales et nous sommes très fiers d'appuyer tous les événements et tous les festivals partout en Ontario. Puisqu'il y a un rappel à l'Ordre, député de Hamilton Mountain, merci Monsieur le Président. J'ai des invités ici aujourd'hui dans euh, la Tribune de l'Est. Euh, Chincho, Ali, Sarah, Kamara, Adirhan, Abida, Hamida, pardon, Mohamed, Sarah, Siad, Amour, Ali sont ici pour appuyer la, euh, les services de la collectivité Mudante. Le ministre des Transports rappel au règlement euh, je voudrais accueillir James McQuell, de Cambridge qui est ici pour la réception du Parlement francophone. Windsor, était comme c'est. Il y a certaines personnes de Windsor qui étaient ici, viennent de quitter, mais il y avait Eric Renault et Robert Mates qui étaient ici. Je voudrais les accueillir, ministre des Affaires municipales. Nancy Chamberlain, je voudrais l'accueillir, qui était ici pour la Journée de counseling à des services à la famille. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons prendre une pause jusqu'à 15 heures.